Chers ultras, chers ultrates, joueurs PlayStation, c'est avec un immense honneur que je vous annonce en collaboration avec PlayStation. Rien que ça. Nous organisons le show challenge qui sera une compétition de 1 contre 1. Yo les gars, c'est DJ. Si toi aussi tu veux participer au tournoi, c'est très simple. Je te mets le lien juste en bas de la vidéo, en commentaire, en description, tu peux pas le rater. À gagner une PS5 et le plus beau dans tout ça, une soirée en duo avec le Lord en live sur Twitch. N'hésite pas, inscris-toi. Après, c'est un tournoi en mode suisse, les gars. Vous avez toutes les règles quand vous faites euh, le point de station de tournoi. C'est-à-dire que même si vous perdez le premier match, vous n'avez pas forcément tout perdu. Pour les PC, j'organiserai autre chose un peu plus tard. Mais là, en fait, l'occasion était trop belle, les gars. C'est bosser avec PlayStation. J'ai été joueur play, gros, de mes euh, de mes 7 à mes, à mes 13 ans. Et euh, vraiment, c'est fat, fat, tu vois. Je suis content de faire ça. Tu nous organises un, un tournoi PC ensuite Pourquoi pas, ouais. Ouais, je vais essayer, euh, pour la fin du mois de septembre, de vous organiser un petit tournoi PC. Pour que tout le monde en ait un peu pour sa pomme. Et juste un truc pour préciser une dernière fois, c'est ouvert à absolument tout le monde, ok voilà. Oh. Quoi C'est tout Ça y est, inscrit Nice Let's go Il y a marqué les inscriptions de combien, combien vous êtes, etc Ça bug un peu. Vous avez qu'à être moins nombreux. Eh hein. ouais. C'est les inconvénients les gars quand on est 10 000. C'est marrant quand on fait des raids, mais quand on va sur un site internet qui est hébergé tu sais pas où, ah bah tout de suite, ça marche un peu moins bien. Faut report les scores à la main. Ouais. Honnêtement, vu que c'est. Vu que c'est ma commu, j'ai plutôt foi en ce système, tu vois. Que vous reportiez à la main, etc. Il devrait pas y avoir d'embrouille bizarre ou truc comme ça, tu vois. Les gars, pour est-ce qu'il y a un hélico qui a atterri juste à côté de moi, en plein milieu de rien? Oignon, oignon, Ça va Il fait une embolie pulmonaire. Hein. Tu sais quoi Je voulais pas prendre ma classe tryhard, je voulais la jouer tranquille, détente. Je vais prendre cette classe et je vais t'arracher le front, espèce de bâtard. T'es où Oh c'est quoi, c'est quoi Mais ça vient d'où C'est impossible. Impossible n'est pas chaud. Je vais y aller et je vais faire ce que je sais faire. Quel rat! Mmh. Le airshot encore Merci beaucoup à ceux qui s'inscrivent Pour le, le soutien du projet euh, du, euh, du truc hein. Même si vous êtes nuls les gars vous pouvez participer Rien, rien vous en empêche Tu visques quasiment jamais avec la MP5. Bizarrement, uniquement pour les fights très close range, ça m'arrive de viser, tu vois. Sinon, pour la distance, en fait, quand tu tires, regarde, elle bouge beaucoup et tu te perds dans le viseur. Donc, euh, il, vaut mieux, il vaut mieux pas viser, perdre quelques balles, mais se déplacer plus vite pour que lui te touche moins. En fait, je mise sur le fait que le mec va moins te toucher que moi, tu vois. On va aller, on va aller voir le monsieur là-bas, tiens. Vous avez bien aimé la ligne par la fenêtre Je crois que c'est mes tirs préférés. Quand tu tires par la fenêtre, gros, c'est... Euh, vraiment, c'est mes shots préférés. Tu participes pas Je ne participe pas, les gars, au tournoi. C'est euh, un truc pour vous, pour que vous passiez un moment avec moi. Vraiment, moi, je m'occupe pas du tournoi. C'est PlayStation qui gère. Donc, vous serez en contact avec les mecs de PlayStation si vous avez des problèmes et tout. C'est euh, c'est pas l'équipe de la Showcorp. L'équipe de la Showcorp, nous... On, on a juste à gérer les inscriptions Donc, arrivez à, euh, arrivez à, vous, inscr à vous inscrire les mecs et, euh, et let's go C'est tout J'y crois pas C'est honteux C'est juste honteux en fait Et je pas à l'opposé J'ai coupé les trajectoires pour aller plus vite sur lui. T'es pas là pour enfiler des perles, toi? Il était, il était agressif ce joueur hein. J'ai mal joué après hein. Il y a eu tellement de balles perdues Après c'est normal je suis habitué au 431 là Maintenant du coup euh, Mettre des balles avec euh, une autre arme C'est pas, pas aussi facile que ça Je pense plus que ce soit possible de trouver de l'argent Sachant qu'il me faut 1000 balles pour pouvoir euh, revivre S'il m'arrive malheur Du coup on va la jouer tranquille On va la jouer tranquille On va clairement attaquer ce mec là direct Je vais monter sur ce toit Je vais lui sauter dessus Ok, on dirait que je suis pas le seul à voir le buté. Par contre, y a le mec qui est rentré, il est rentré avec un space 12. C'est clairement pour... Euh... C'est clairement pas pour jouer à la belote qu'il est rentré. C'est pas possible. Vous vous rendez compte, il y avait un mec allongé. Il y avait un mec au bouclier dans l'escalier, un mec caché là, et il y en a un autre là-bas. C'est des malades ou pas T'as pas le niveau gros, t'es qu'une grosse merde. Je viens de buter combien de personnes 1, 2, 3, 4... Pfff, j'en sais rien. Ennemis déployés dans la zone des opérations. Une PEF Il y a vraiment un mec qui a de camper là actuellement Il est mort Je dois avoir je dois, je dois avoir comme un aimant dans la poche ou un truc comme ça. Mais je m'en rends pas compte. Des fois même si t'as plus de vie il vaut mieux être agressif quand tu sais que t'as as un peu l'avantage sur le mec. Bon on est à 22 kills les gars. Encore, encore une fois on, on commence à se rapprocher des 30. Allez on y va les gars. Il y a vraiment deux mecs qui sont en train de se foutre sur la gueule sévère, là, comme ça Attention, le de la à la base de la Toujours le sniper qui m'a tiré une balle dans le dos. Hein. Il a recommencé. Il le refera plus. J'ai aucune info. Les derniers, c'est les... les derniers, c'est des full fantômes. Hein. On va essayer de passer un message à nos spectateurs. Ok Du coup logiquement les mecs sont au dessus de moi S'ils sont Peut-être qu'il y en a un là dedans Peut-être qu'il y en a un là dedans les gars Sinon c'est au dessus de moi C'est au dessus de moi Derrière moi Arrête Ce qui va pas être évident, c'est que j'ai aucun stuff pour me protéger, les gars. Et quand je dis aucun, c'est aucun. T'en as une autre. Allez